Good morgen, allez, et les sera aujourd'hui, il est Avraham Mordechai, Ben Itrag Mefani. si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5e éternelle, nous étudions la s'achète Chagiga, Perek Aleph, il nous restait la fin de la Mishnah Aleph, et après on entendra la Mishnah B'ed Bezat Hashem, que la Mishnah, elle était relativement longue, alors on l'a coupée, puis à présent on démarre la suite. La deuxième partie avec Eizehu Katan, on avait appris dans la Mishnah précédente, que le katan est dispensé de venir à Yerushalayim, mais en réalité, on avait précisé déjà que le katan, en réalité, son père a une obligation de l'amener à Yerushalayim. Mais à partir de quel âge? Et katan? Quel est le katan que je t'ai dit Qu'il est dispensé de monter à Yerushalayim? tout katan qui n'est pas capable de rester assis en place sur les épaules de son père, pendant que velalot mirushanayim l'harabait est monté depuis la ville de jusqu'à Harabait et traversé Harabait jusqu'à la Zara. Divré Betchamait, et la vie de Betchamaï, tandis que nous disent, pour la distance, je suis d'accord avec toi. C'est depuis Yerushalayim. Alors je ne sais pas si c'est l'entrée d'Herushalaim ou le milieu d'Irushalaim. Mais en tout cas, c'est depuis Yerushalayim jusqu'à que tu traverses la et que tu arrives à la Hazara. Alors ça, c'est la même distance, je suis d'accord, mais juste que je ne suis pas d'accord que tu le mets sur les épaules, tu dois le mettre, le prendre en main. Et ça, c'est déduit du passouk, parce que le passouk nous dit « Shenehemar, Shalosh regalim comme dit le verset « Shalosh regalim à trois événements, mais qu'il fallait allusion en fait au mot « Raghlaim » les pieds. Alors on explique un peu mieux de quoi ça parle. En fait, le devoir de monter en Shalaim, c'est de monter, faire la lia, la rigel, à pied. ouais il y a même certains rabbinim que, qui, ont des, qui sont VIP, quand ils veulent rentrer au kotel pour accomplir le mitzvah, de monter pendant, pendant les fêtes. En général, ils peuvent rentrer en voiture, dans l'esplanade, mais quand on va arriver... Les fêtes, ils vont être m'expédiment de se garer dehors et de monter à pied pour faire un peu le minag de l'époque, même si aujourd'hui était une mise à Doréta. Parce qu'il faut monter à pied. Ça, c'est la vie de Batchamaï, en fait. Donc, en fait, le katane, on a dit, le petit, tu, il n'est pas obligé de venir lui-même, mais toi, le père, tu as une obligation de l'apporter à partir du moment, de l'amener à Hiroshima. à partir du moment où lui, il est capable de marcher de lui-même. Selon Batchamaï, ce pas la peine de marcher, franchement. Ça suffit que tu le prends avec ça sur les épaules, tu laisses sur les épaules, tu marches, tu ne pas d'un petit bout de chou que. On parle de quelqu'un hein, que tu le poses sur tes épaules, il est capable de tenir tout seul. Même si ce n'est pas euh, franchement marcher tellement longtemps pour aller au chalem. Ça, c'est la vie de Betchamay. Dans Bet il est déduit du fait que le euh, donc comme on a dit, le fait que la Torah insiste sur le fait qu'il faut monter à pied. Il faut que même le petit, ait imposé la mitzvah et que euh, s'il sait lui-même monter à pied. De manière générale, il faut savoir, l'enfant a une obligation d'accomplir une mitzvah en tant que chinour qu'à partir du moment où il est capable de l'accomplir franchement, correctement, lui-même. Si c'est mettre le talit comme il faut, alors l'obligation d'acheter de, de un talit. Si c'est euh, tout, toute mitzvah, en fait, que, euh, prendre le lulav, on ça, à soukot. Si c'est prendre le lulav et le balancer comme il faut, alors là, as le père a l'obligation de l'éduquer à faire cette mitzvah. Et sur le même principe, puisque la mitzvah elle est montée à pied, donc tu l'amènes, s'il est capable de monter à pied, tu pourras lui l'éduquer à cette mitzvah et tu auras, tu auras l'obligation de la porter en fait. Ça, c'était pour la première partie de la, premier, de la Mishnah Aleph, compléter la Mishnah à et à présent, la Mishnah Je traduis. La mitzvah de la Olat elle faut qu'elle ait une valeur de deux Kesef. Deux Kesef, c'est de C'est quoi Tandis que le Corban Chagiga, le Shalmei Chagiga, ça suffit que tu apportes une Maa une seule Maa, pas deux. Et Betilal il inverse les données, il nous dit Bet Shamayum Bethi au Betilomrim, Ar-re-ya ma'a Kesef, la Corban Reya tu devras apporter une ma'a Kesef, une valeur de une Maa uniquement, tandis que je te kesef. Et pour le Corban Khaiya, je veux que tu apportes deux. Une valeur de deux pièces. Bon, de quoi ça parle On a déjà dit qu'il y a deux corbanotes qu'il faut apporter à Yerushalayim, à l'occasion des fêtes. À Pesach, à pour Makalamoued, à Shavuot. Après Shavuot, on a six, six jours de tashlumine supplémentaires, six jours pour compléter, pour compléter les corbanotes qu'on n'a pas, qu pas pu apporter à Shavuot, vois, si c'était Yom Tov, on ne pouvait pas apporter certains corbanotes, c'était plus compliqué. Donc on a la possibilité de les apporter durant les Yemet Tashlumin. On en parlera d'ailleurs dans un très Rabbiya de tout ça. Il y a à présent hein, deux corbanotes qu'il faut apporter. Une Olatreia, du fait que la Torah est une ola, sur le fait que tu montes à Yorgin pour te faire voir, c'est du Pasouk. Vous ne vous ferez pas voir à Damigdash sans, sans apporter une offrande. Donc il faut apporter une offrande on apporte une Ola Treïa. La particularité de la Ola, c'est de, de monter, d'être entièrement brûlé à Hachem, les graisses comme les morceaux de viande. Tandis que les chalmei Chagiga, c'est aussi une misère de se réjouir, à, si à, à, de se réjouir durant la Moed. Et la Torah nous dit, il faut apporter une corban pour fêter l'événement, apporter un corban de khagiga qui va être ensuite consommé par les propriétaires. Et ça, ça, ça s'appelle la khagiga. Maintenant, on a une quelle quantité minimale faut-il amener On aura une machine qui présente davantage que c'est qu'il s'agit réellement de la quantité minimale de corbanote. Moins que ça, t'apporte pas. Mais plus, ça dépend combien tu es riche, combien tu es riche, combien tu es donné de bracha. Et combien aussi tu as de personnes qui vont manger parce que tu vas faire plein de mais après tu vas laisser la, la, la, la viande pourrir parce qu'il y a personne qui va manger, c'était pas, pas, pas idéal. Donc la Mishnah me dit comme ça selon Bet en fait, Ma'a Kesef, alors me oublié de présenter quoi, Ma'a Kesef, vous vous rappelez du Sadampo Dovev C'est la dinar Ma'a Pundion Isar, avec les coefficients d'Alet, Vav, Vet, Vet, Sadampo, Sadampa, Dovev. Et donc on a en fait depuis Maa, c'est celui-là, parce que ça fait ça, Adam, Maa, Pundion et Isar. Donc, c'est trois monnaies de l'époque. Et on a donc le 1. Un, un, une Maa, ça fait quatre Isar. Or, un Isar, c'est Shmonet, le Kama ou le Pruta, Shmoné Shmoné et Talki, comme nous dit la Mishnah en Donc en fait, ça fait l'équivalent de 32 protos minimales. Emploi de, Le il apporte emploi d'orge, de, de caisse d'argent, c'est 32 de, de petites euh, boulettes d'orge. Selon Bachama, il faut deux fois plus de reya que de Khabiga. C'est déduit du fait que, le, il déduit ça de plusieurs manières, il n'est dans la Torah en fait. Selon le cas, on constate que la Torah elle a cautionné ou même demandé qu'on apporte plus de Corban Olot ou plus de korban ré, ré, plus de Corban Shlamim donc, en fait, c'est la discussion qui est entre Betchamay et Betilel. D'où déduire, en fait, qu'est-ce qui est plus agréé, voulu devant Hashem d'apporter plus de Hola ou plus de Shlamim, au contraire. C'est déduit de Psukim, en rapport avec la Madar Sinai, en rapport avec les Corbanodénésim aussi, qui ont apporté plus de Shlamim, plus de Holot, chacun. D'accord C'est déduit de source, en fait, de comment déduire. Et selon Bettilel, ça s'inverse. Qu'il faut le Corban Reya, une ça uniquement. Et tandis que le Shalmé Chagiga deux mains, deux, Shalmei, deux, deux mains out. D'accord C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atsla de... HaKotou.